Elle, c'est Sophia. Elle est la CEO d'une start-up en plein essor. Les collaborateurs de Sofia sont de plus en plus nombreux et pour partager une information, c'est un slalom permanent. Depuis que Sophia utilise celle-ci, elle peut désormais assigner des tâches à ses collaborateurs et suivre leur activité. La communication avec son équipe est simplifiée. Celle ci pilotez intelligemment votre entreprise. Gestion de la trésorerie, facturation et gestion, prospection et vente.